Yo tout le monde et bienvenue pour cette vidéo sur Apex Donc pendant cette vidéo je vais devoir réaliser le défi De changer de DPI à chaque kill Donc en fonction de la game je vais Soit augmenter soit descendre De base je joue en... Ah merde a un mec là De base je joue en 1200 DPI Et... Putain Je peux même pas parler, laisse moi faire ma vidéo Wesh ça m'a fait louper toutes mes balles quand oh, tu rentres pas s'il m'a pas cramé, je suis bien. Yes, toi t'es mort. Alternator, c'est mieux. Ah, mais j'ai pas ramassé. Est-ce que je peux changer de shield vite? Yes. Ça, c'est Raf qui me l'a me pris. Merci à x d'ailleurs. Juste pour ça, je vais mettre sa chaîne en description. Voilà, oh, t'es mort. faut oh, ça commence bien. Merde, c'est vrai, faut que je change à chaque fois. Quel con. Vas-y, bah, je deux fois du coup là. Oh. Ah ouais mais quel con moi je suis là je joue normal Oh non c'est horrible I'm sorry man I, I can't uh... Oh c'est trop bizarre Parce que du coup euh Ah y'a le skin C'est euh... ok Ok ok, ça va le mec il est sympa Il va se dire pourquoi il a une aussi grande sensie. Il va péter un plomb. Ah, oh, sorry man. And uh, goodbye. Bon, du coup, c'est parti pour la deuxième game. Donc, le mec, il m'a dit qu'il enfin, il dit qu'il avait un micro. On va aller où On va aller où euh, on va aller là-bas. Hello, man. I'm from France. Il veut savoir d'où je viens. France, France. La, la baguette. Le France, France, France. La baguette, le croissant. Il n'entend pas. Il m'a dit le son il est trop bas. Say now. Ah oh, you kidding me man? No, I stop. C'est un ouf. Il m'a dit de répéter 4 fois là. Il me dit j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas. Ouf il va même pas mettre son micro. Euh, yes, R301. Euh, en vrai, je pense déjà faudrait pas que je joue Peacekeeper. Merde. Yes, j'ai le chip. Allez hop. Droite, gauche. Pourquoi il a fait ça? Bon, du coup j'augmente Là je suis à 3000 Non je suis à 2400 là. il y a un mec qui Ah ils sont deux Laissez moi partir s'il vous plaît J'ai besoin de, de, so de soigner oh, Mais en fait il y a deux teams Mais t'es mal à la chatte que j'ai Mais c'est quoi la probabilité pour que Il y a un entrecroisement entre deux teams ici Non Mais non mais quoi mais à quel moment Là j'ai oublié de préciser mais euh, Je vais réduire seulement quand Comment dire Enfin je vais changer les DPI seulement quand le kill est terminé hein. Quand c'est KO ça compte pas Bon du coup c'est parti pour le troisième game Alors euh... Ah il a le pass Je disais tout à l'heure aussi Il va aller où Il va aller moulin je connais même pas Moi toujours je vais au spawn rush En fait quand je suis dans cette map je vais soit point de contrôle dans ce bat Soit je vais euh, cascade Dans ce bat ou se battent, mais souvent c'est rare que, que j'aille ailleurs en vrai. Donc là, je vais essayer de varier un peu pour le pour la vidéo parce que au moins ça fait du changement. Mais mais euh... ah, c'est bon, je vois, c'est où je m'en rappelle. Hum... Wingman, yes. Ah, mais quoique, parce que quand je veux augmenter, on s'en fout. Faut, faut du aussi, oh, faut le beau jeu. Toujours, euh, ouais, mais on sait jamais si pas de ça. On va s'amuser. Bon, au moins, on va les push. Pour, pour de l'action, parce que si au final je fais top 1 avec 4 kills C'est pas la peine Bref, vas-y go push Et voilà exactement Do you have a mic man Claire, oui. Maybe. Ah, uh, Clowny, sorry, sorry uh, Je suis un ou j'ai dit oui En plus j'allais dire est-ce que t'es arabe Parce que oui c'est en mode euh, testicule et tout En bas il y a du fight en vrai Oh merde je suis tombé J'allais dire en vrai je vais aller Bah voilà j'y suis allé quand même Voilà tout est mort Hop, encore euh, quelques petites balles. Ah, c'est une horizon aussi. Et voilà, c'est fait. Du coup, il faut augmenter de 2. Wow oh, déjà là, c'est compliqué. Merde, il y a encore du fight. Oh, indicateur de menace. Avec ça, je joue trop bien. Mais du coup, là, j'ai pas trop bien joué avec. Euh, avec 3000 de DPI, quoi. Yes. Oh, la chatte. La tête, elle était même pas volontaire. Quoi J'ai déjà shield rouge. Vas-y, je vais le rejoindre. Non, il est mort. Du coup, je vais galérer sur le fight. Au final, j'ai mieux joué euh, que ce que je pensais le Wingman, hein. Vraiment eh, Je me suis sous-estimé. Mais même, même tab j'y j'arrive pas. Tu vois À mon avis... Wow, wow. <rire> moment, ça change d'écran quand... Allez, ah, laisse tomber. Attends, mais il débrouille pas Mais dis pas qu'il y a des mecs qui campent en haut. Quand même, on est pas sur Warzone, les mecs. Non, me faites... me faites pas ça. Mais si, ils m'ont fait ça. Mais en plus c'est une team. je mets une batterie Il est là, mate le, mate le Mate le raglou Mais en fait là, je suis dans une situation Où faut même pas que je bouge mon viseur, faut que je bouge moi Pour pas que ça bouge trop Comme sur manette, je me rappelle, au sniper Je bougeais pas le viseur, enfin la lunette C'est, je bougeais moi Pour ajuster, euh... bref vous avez compris Faut que je chope une bonne position et que je tire sur les gens comme ça Ah wesh. Il faut quoi lui Non non non Oh la tête Oh non j'ai J'ai merdé comme j'ai mis une tête à 121 Faut la chatte Oh let's go ma Oh mais même, même Faire un 180 en fait faut prendre son temps Ok il est là bas Hop, 1, 2, 3, hop, et là je mets Voilà Merde, 107 Attends, il y a moyen je fais un bon truc hein. Bah ouais, on lève le nez Euh Attends, c'est chaud Qu'est-ce que je dois jouer, Wingman ou Vas-y, je tente de le raise Ah, attends, il y a, a l'autre oh, Comment j'ai raté ça Je m'excuse Sachez Dans les commentaires sachez que je m'excuse de ce move Oh non mais oh, Non comment c'était Mais en fait c'était impossible vraiment C'est injouable Bon du coup c'est parti pour la dernière game On est à Olympus encore une fois On va aller là. En vrai je pense que je vais aller sur le tech Hop Le tap strafe il est réussi Enfin plus ou moins Mais le tap strafe en fait il y a encore des, des trucs que je maîtrise pas Genre, par exemple, quand... Ah, il y a un... Enfin, bref, il y a des exemples. Hop, un mort. Faut que je descende. Ouais, je suis à 900. Alors là, t'as pris ce que t'avais besoin. Ce dont t'avais besoin. Ici, on parle bien la France. Je vais prendre le chargeur. Et du coup, je disais, le tap-strafe, euh, faut que je perfectionne parce que, par exemple, je maîtrise pas. Quand je vais grave vite, comme tout à l'heure le slide que j'ai fait là, sur le truc vert. Mais qu'est-ce qu'il fait là mais je croyais que c'était un mec qui attendait ou quoi. En fait, c'est un AFK. Qu'est-ce qu'il fait Mais il avait des armes Mais. A mon avis, il était AFK. Enfin, il a AFK pendant le truc. En tout cas, ouais. Du coup, faut que je descende. Là, je passe à 600 DPI. Non Il avait un HP, le pauvre C'est mignon Hop bientôt mort mon gars. T'es lequel des deux T'es lui. Pas du tout. T'es là. Non t'es où Je suis où le mirage. Hein attends mais il arrive son pote. Roll oh, en flure. Quel fumier. Bon tu sais quoi C'est quoi Vas-y moi je. J'ai pas de balle. arrive no ammo. C'est quoi Hop, je prends le truc. T'es là. Ah, il ouais, faut faire des gros coups de souris. Et hop, t'es là. Comme prévu, je t'ai attiré. 55. Et tu fais un portail. Point, merci, quelle gentillesse. Je vais le prendre. Hein. Même si je vais me faire. Il va m'attendre, c'est sûr, mais je m'en fous. Vraiment. Je m'en fous complètement parce que ça va pas se passer comme il a prévu. Voilà pas comme il l'a prévu Non merde je crois qu'il était mort Le mec il était accroupi je crois qu'il était mort Mais quoi mais peut-être qu'il s'est autorisé avec Lifeline Ou une autorise mais Mais quoi il était pas mort le mec à droite J'ai mis un gros laser j'ai fait hop c'est bon c'est gagné Au final pas du tout Je me suis fait toser Bon bah voilà c'est fini pour cette vidéo merci à tous d'avoir suivi Donc je serai mardi jeudi et samedi à 21h Donc pensez à venir en live Et merci à tous allez salut